Bien, bonjour à tous, euh, je propose qu'on attend encore deux, trois minutes une ou deux minutes que certaines personnes arrivent à se connecter, puisqu'on vient juste de démarrer, euh, la session vient juste de démarrer, donc on laisse encore quelques instants euh, pour euh, les derniers arriver, puis nous démarrerons ce, cette session de travail. Ben, je pense qu'on peut démarrer. Donc Bonjour à tous, euh, bienvenue sur ce webinaire sur euh, la, la recherche, l'utilisation, la réutilisation de ressources éducatives en Afrique, mais pas uniquement, pas exclusivement. On verra aussi l'utilisation dans, dans les pays francophones d'une manière générale. D'abord, je me présente, Pierre-François Descherder, donc enseignant à l'IUT de Béthune et anciennement directeur d'IUT en ligne. Pendant, années pendant lesquelles j'ai œuvré pour les, les ressources éducatives libres avec IUT en ligne et surtout œuvré à les mettre à disposition des pays francophones en Afrique majoritairement. Donc aujourd'hui nous allons avoir trois présentations sur ce thème des ressources éducatives, sur ce thème de partage des ressources, de savoir les trouver, les réutiliser, l'utilisation. Donc dans un premier temps, monsieur Malonga, euh, chef de cabinet du vice-recteur chargé de la recherche à l'université Marion Gabi euh, du Congo Brazzaville et enseignant-chercheur en mathématiques qui va vous présenter des ressources en mathématiques mutualisées euh, via le projet Prénumassé donc qui vous présentera ça juste euh, tout à l'heure avec tous les, tout, ce qui en, tout ce qui en découle ensuite une présentation de Madame Potier, ingénieure pour IUT en ligne et la Sodute euh, qui va vous présenter IUT en ligne et ces projets, et en particulier le projet Miel, avec des quiz d'auto-évaluation mutualisés pour l'ensemble des enseignants et des étudiants. Et pour terminer, Monsieur B, donc directeur de projet Fondation UNIT, qui va vous présenter une présentation pardon, sur la recherche de ressources éducatives dans les universités numériques thématiques, et plus particulièrement les projets d'UNIT. Euh, malheureusement, Mme Nivo Ralambo ranto du ministre de l'Éducation à Madagascar, ne pourra pas se joindre à cette session, contrairement à ce qui avait été prévu initialement. Donc euh, voilà, Et on aura peut-être l'occasion de la revoir à d'autres occasions. Alors Au niveau fonctionnement de ce webinaire, je propose de laisser chaque intervenant faire sa présentation. Vous pouvez utiliser l'onglet de chat ou l'onglet des questions pour poser les questions à chaque intervenant. Et je, on repose, les questions seront posées en fin de présentation et les intervenants se feront un plaisir de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc vous voyez normalement sur l'onglet à droite le chat où euh, bah, certains d'entre vous euh, ont commencé à y, à y, par, à y participer. Donc n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions via l'onglet questions ou aussi via cet onglet chat. Je repérerai les questions et je, le, je les présenterai à la fin à nos différents intervenants. Donc voilà, je vais tout d'abord laisser la parole donc à M. Malonga qui va vous faire sa première présentation. Et je vous dis à tout de suite. Monsieur Malonga, à vous. N'oubliez pas de réactiver le micro. Merci Pierre-François. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter euh, les éléments d'un projet. Un projet qui. A été tripartite, puisque il y a eu le Congo, Brazzaville, euh, qui était impliqué. Il y avait le Cameroun, donc euh, le Cameroun, en fait, les deux pays qui sont en Afrique centrale, donc euh, c'était les ENS, les Écoles normales supérieures, et puis euh, le laboratoire André Revuse de didactique de mathématiques à Paris, Paris 7. Alors, donc, je parle ici, donc, des le, conceptions et l'utilisation des ressources dans le contexte, des ressources numériques, bien entendu, dans le contexte de, de ce projet. Un petit mot sur le projet, hein, le contexte de de la mise en œuvre. Le projet, quand je dis prénumassé, en fait, c'est production des ressources numériques pour l'enseignement des mathématiques en Afrique centrale. Bon, on avait fait un choix. Le projet était financé par l'OIF. On avait fait un choix de ne prendre que, de ne s'intéresser que sur les ressources concernant les, la classe de terminale. Donc, terminale. Alors, pourquoi les deux pays En fait, il y en avait trois au départ. Mais parce qu'à un moment donné en Afrique, il y a eu l'harmonisation des programmes de mathématiques et certains pays de l'Afrique, Madagascar, utilisaient les mêmes programmes donc à quelques variations près. Donc c'est le même programme et on a pensé qu'on pouvait avoir des ressources à mettre en place à, à la disposition des enseignants d'abord, puis les élèves peut-être par la suite, des ressources euh, manuelles, matérielles et puis des ressources numériques. Alors je le dis, je l'avais dit tout à l'heure que les organismes concernés par le projet T, donc l'UNES de Brazzaville, NES de Yaoundé, Bon, on avait intégré, intéressé les inspecteurs pédagogiques des deux pays, et puis le laboratoire André Reduz, mais aussi l'IRM de Paris 7, Paris Diderot, en particulier le groupe grimard groupe de recherche sur l'enseignement des mathématiques, dont je suis un des éléments fondateurs un groupe qui est né depuis 2003 à Paris, et puis qui a ses actions en, en Afrique. Alors, euh, le projet aussi, toujours un mot sur le projet, les objectifs généraux du projet étaient de développer des usages des outils en ligne, donc plateforme de formation, base d'exercice, des documents d'évaluation, tout ceci pour essayer de remédier à l'isolement des enseignants. Donc, on avait visé d'abord les enseignants de mathématiques. Je constatais que les enseignants n'avaient qu'à travailler. Euh, D'abord, parfois, il n'y avait pas, même pas des ressources de papier. Et, et puis, même quand il y a eu donc, un apport du numérique, quelquefois, il n'y avait pas. Il y a des, le cadre qui est là, les salles multimédia, il n'y a pas de ressources qui puissent utiliser. Et puis, on avait pensé aussi euh, on avait eu comme objectif de produire, de diffuser des ressources pour l'enseignement des mathématiques en classe de terminale. Mais finalement, on est jusqu'en seconde. Alors, les ressources. Ben quand je dis ressources numériques, il fallait bien les définir parce que tout peut être ressources. Tout ce qu'on appelait les ressources dans le cadre de ce projet, c'était des documents de, de cours. Donc, un cours élaboré avec euh, donc, euh, les définitions, les théorèmes ce qu'il faut, donc une fois que le thème est choisi, et on donc c'est un cours qui est, qui est élaboré par des enseignants et puis euh, évalué par les inspecteurs. Et puis il y avait l'équipe euh, du comité scientifique qui regardait la qualité des ressources produites, en enfin, fait, notamment de ce volet. Et les ressources, il y avait aussi des devoirs, donc il fallait une fois que le cours est élaboré, on prévoit quelques exercices. Donc, on prévoit aussi des devoirs pour les enseignants. Donc, les devoirs, bon, après, c'est des propositions, bien entendu. C'est à la sauce après de, de, de l'enseignant qui peut en faire ce qu'il veut. Mais il y avait un volet très particulier, donc je reviendrai avec beaucoup d'insistance là-dessus. C'est euh, les exercices interactifs en ligne. Donc, euh, là, je, on a utilisé comme outil un serveur WIMS puisqu'on euh, avait pu bénéficier de beaucoup, enfin un peu d'argent. Donc pendant deux, trois ans, euh, quelques établissements étaient connectés. Donc on, on, il y avait Internet connecté entre établissements, mais aussi donc la connexion Internet. Et c'est là qu'on avait la possibilité d'accéder au serveur WIMS, un serveur qui est... Donc, on a pu utilisé le serveur qui est euh, logé au niveau de l'Université de, de Nice, mais aussi à Paris-Sud. Parce y avait, apparemment... Euh, Alors, tout ce qu'on a fait, nous, pour les enseignants, c'est que ces ressources, il y en a qui ne pouvaient pas se connecter. Donc, il n'avaient avait pas Internet, mais qui avaient quand même l'outil informatique. Donc, on a fait comme clonage, mais ces ressources, les mêmes ressources élaborées via WIMS, mais on les a mis sur une clé USB. Donc, vous pouvez accéder au même contenu que les autres. Euh, donc, pourquoi WIMS, euh, euh, j'en je, dis un mot. Donc, WIMS, parce que c'était, on a pensé que le fait que ce soit un outil en ligne qui, bien sûr, euh, grâce à un navigateur Internet, permet d'accéder à une base d'exercices interactifs déjà. Bon, après, il y a la possibilité de créer des classes virtuelles. On peut mettre dans ces classes ce qu'on veut, comme ressources, les ressources que nous avons créées, mais il y a d'autres ressources qui existent déjà sur ce serveur. Et la structure de WIMS, comme je le dis ici, permet d'analyser le comportement des élèves. Parce que l'avantage aussi, une fois que l'élève travaille sur ce serveur, choisit une ressource donnée, a posteriori, l'enseignant peut voir les traces des élèves. Je dis WIMS, peut-être que tout le monde sait ce que c'est, donc je ne vais peut-être pas euh, trop insister. S'il y a des questions, je reviendrai là-dessus, euh, sur euh, ces outils. Alors, euh, je, je dis encore un mot sur WIMS, après je passe un peu aux ressources. Donc, euh, euh, oui, euh, il y a aussi cette possibilité de gérer tous les participants qui sont inscrits sur euh, la plateforme. Donc, WIMS permet de gérer les traces laissées par les élèves, notamment la durée passée pour traiter un exercice, le nombre d'essais réalisés pour arriver, s'il abandonne ou pas, et la classe virtuelle qui est créée par, par l'enseignant. Donc, tous les élèves euh, s'inscrivent et travaillent. Euh, dans la même classe. Et puis, enfin, je me suis créé pour la circonstance, comme je dis, travaille donc, et accède aux mêmes exercices, mais pas au même niveau, pas les mêmes exercices en même temps. Et encore un autre avantage qu'on avait pensé, qui nous avait conduit à choisir cet outil, c'est euh, la plateforme qui, Wims, qui permet de générer des exercices de même type afin que l'élève ne se sente pas arrêté par un cas qui lui semble difficile. Donc, quand l'élève est coincé, en fait, il peut demander euh, à faire un autre exercice similaire. Il suffit qu'il clique quelque part, il dit passer à un autre exercice et il trouve un autre exercice qui est similaire. Alors, euh, je, pense, je parle ici de la conception d'une ressource qui nous a un peu intéressé. C'est une ressource liée à l'étude des fonctions. L'étude des fonctions, on avait constaté que les élèves, et donc dans la pratique des classes, les enseignants et donc bien entendu leurs élèves aussi, utilisaient plus le schéma, un schéma classique, c'est d'ailleurs ce qui, est, qui apparaît dans, dans les programmes, ce qui est indiqué, une fois qu'on a la fonction, on trouve la dérivée sans signe. Via le tableau de variation, on arrive à la courbe. Donc, ce qui est gênant, c'est que quand l'élève a une courbe à partir de la courbe d'une fonction, on peut lui poser des questions sur les, sur d'autres éléments comme par exemple faire le lien avec la courbe de la fonction dérivée c'est difficile pour eux, impossible d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas habitués. Donc, le schéma classique ne permet pas de faire plus que ce que les élèves ont automatisé et commencer même à systématiser et euh, ne plus voir d'autres choses. Donc, le, le, la, la construction d'une courbe apparaît quelque chose de fin, de, de, de fin en soi. C'est là qu'on a pensé pour essayer de développer, donc c'était un objectif et euh, qui est venu bien après, développer le, une compéten les compétences de visualisation. C'est-à-dire qu'à partir des courbes, qu'est-ce qu'on peut en faire qu qu Quelles ressources on pouvait aussi monter Donc, on a pensé aux dérivés graphiques. Donc, déri dérivés graphiques, quand je dis dérivés graphiques, en réalité, on ne s'intéresse qu'à la correspondance entre une courbe et des courbes potentielles euh, des, des, des dérivés. Donc, on, euh, comme je peux le montrer sur un exercice qui est là. Voilà, ah, c'est tout petit. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, je vais faire la lecture pour vous. Donc, qu'est-ce qui est écrit Voici, alors je lis pour vous euh, ce qui est dans le cadre. Voici un graphe, le graphe d'une fonction continue et dérivable f. Donc le graphe, c'est ce que vous avez sur votre gauche. Parmi euh, les dessins suivants, lequel représente la fonction en fait, c représente la fonction f' Et cliquez dessus. Donc en fait, le, en cliquant, il y a... Une, une rétroaction. Donc, alors, c'est dé, déstabilisant parce qu'on a compris que même les enseignants n'étaient pas toujours habitués à ce genre de choses où il y a des, des, des Et, en réalité, euh, là, il y a un théorème qu'ils ont l'habitude de manipuler, qu'ils sont censés connaître. C'est le théorème, en réalité, qui euh, lit le signe de la dérivée à la monotonie de la fonction. Donc, euh, on sait que quand euh, la fonction euh, est croissante, donc sur un intervalle donné, et sur cet intervalle, la dérivée est positive. Inversement, donc c'est c'est ça qui fait que finalement euh, on de c'est de là à ici. Bon, après on a aussi regardé la qualité des, des courbes, des, la qualité des dessins, parce que euh, quand c'est trop confus, l'élève quelquefois n'arrive pas à bien de sceller euh, les points, les, points, euh, les extréments mais, et autres. Donc, comme on peut voir déjà que sur euh, cette partie, euh, donc la courbe étant décroissante, ça veut dire que la dérivée est négative, ce qui permet déjà d'écarter un certain nombre de courbes ici et puis ainsi de suite. Et puis, on arrive donc à avancer, à évoluer. Alors, euh, on a conçu ce type de courbe il y a eu d'autres ressources. Par exemple, euh, ici, euh, voici ici si contre bon, le graphe d'une fonction là, dérivable. Et on demande, donc la, la, le graphe est ici, mais ici on demande de choisir parmi les fonctions suivantes, laquelle est f de x, f prime de, f prime de x, pardon, f prime de moins x ou moins f de x. Voilà. Donc, ce n'est pas des exercices classiques. Il y a bien sûr des exercices classiques, mais sur WIMS, avec la possibilité de générer des exercices de façon aléatoire. Donc, on a conçu ce type de, de, de, de ressources. Et bien sûr, quand, quand l'élève clique, il y a une rétroaction, donc une réponse qui, voilà, qui soit, dit que ce n'est pas la bonne réponse essaie d'utiliser tel. Donc, ça, on, on, on guide l'élève vers la réponse. Donc, quelquefois, au départ, on ne met rien, mais quand on a des, des élèves qui, qui sont à leur troisième, quatrième essai, qui ne trouvent pas, à ce moment-là, ils vont jusqu'à utiliser les aides. Donc, les aides qui sont conçues par les concepteurs, concepteurs de, de ressources. Mais ce types d'exercice sont aussi déjà dans sur la plateforme sur le serveur euh, Wims de de Paris Paris Sud par exemple. Donc, euh, mais là, on n'a pas toujours les mêmes inter, interactions, les mêmes feedback. Voilà. Donc là, par exemple, d'autres ressources comme peut qu'on pouvait voir. C'est bah, alors là, c'est encore plus difficile. Donc on va un peu de plus simple au plus difficile, toujours en essayant de mettre, de développer toutes ces compétences de euh, graphique, de compétences de visualisation. Euh, que voici le graphe d'une fonction euh, continue dérivable. Bon, déterminer à quelle fonction correspondent euh, une des fonctions qui sont donc les courbes qui sont là. Voilà. Donc, ces correspondances. Et là, cela conduit, alors, on, monte, on a poussé un peu loin dans la conception de ces ressources. On n'a pas encore fini. De toute façon, il y a une équipe qui est en train de travailler là-dessus. C'est de dire aussi que ce n'est pas toujours ce qu'on fait. C'est comme un travail complémentaire à ce qui se fait déjà. Bon. Il y a bien entendu des ressources, comme je l'ai dit tout à l'heure, la partie des cours, euh, exercices classiques, donc comme dans un livre, donc c'est des PDF, se forme des PDF, et il y a ces types d'exercices interactifs. Après, le problème euh, de connexion internet s'est posé par la suite puisque finalement on n'avait pas toujours les problèmes de connexion. Quand ce n'est pas la connexion Internet, c'est donc des problèmes d'électricité de, de qui se posaient. Et c'est là qu'on a eu l'idée d'utiliser en plus des clés USB, où il y avait donc ce type d'exercice, euh, de, de toutes les ressources, à la fois, je dirais, des ressources que je qualifie de figées, donc puisque c'est des PDF, mais des ressources aussi interactives, donc ces clés mais d'autres ne pouvaient pas toujours avoir accès. Donc, on a mis en place, et ça c'est grâce aussi aux responsable du projet, donc Jean-Baptiste Lagrange, qui est donc de l'université, bon, il a été à Rennes, à la retraite maintenant, mais euh, il est au laboratoire, André Refuse les des mathématiques. Donc, ces, ces boîtiers, donc, que, bon, moi, je les ai, Pierre-François avait eu l'occasion de les voir quand il était à Brazzaville. Donc, nous exploitons, donc, c'est des boîtiers de ce type que j'ai essayé de montrer là. Alors, dans ces boîtiers, on a intégré un système de Wi-Fi. Donc, une fois connecté sur le secteur, il y a un Wi-Fi en local. Et là, euh, les élèves où les enseignants peuvent accéder à ces ressources prénumacées. Après, il y a d'autres ressources. Après, il y a d'autres choses qu'on a mis dans ces boîtiers. Et euh, c'est juste un élément de scolarisation d'un outil euh, ici que je, mets, je montre. Ce n'est pas les ressources, mais c'est devenu en complément pour euh, permettre l'accès aux ressources. Alors. Euh, donc, je disais que dans ces boîtiers, on a un dispositif de connexion Wi-Fi, des ressources numériques statiques, c'est-à-dire que là, j'ai des documents courts, exercices de voix, mais aussi en PDF, bien sûr, téléchargeables par et les élèves, et les enseignants, et des ressources interactives, comme je venais de le dire. Alors, pour le projet, les ressources qui ont été, euh, donc en trois ans, euh, Brazzaville avait fait, donc, euh, la première année, conçu cinq ressources, puis 14 ressources la deuxième année. Euh, euh, et puis, euh, à Yaoundé, où il y avait une équipe plus, plus importante. Ils, étaient, donc, ils avaient fait 27 euh, la première année et, 14, et 19 la deuxième année. Les points positifs dans ce qu'on avait fait, c'est qu'on... Le, le, le travail sur les ressources, surtout interactives, a permis quand même, a permis puisqu'on n'est on pas, pas encore arrivé à la fin, mais le constat que nous faisons, c'est qu'il y, y a un constat de, de, de développement de l'autonomie de l'élève. Donc, l'élève arrive à travailler seul, de changer avec la machine, de se poser des questions. Bien sûr, l'enseignant est là pour l'aider, pour faciliter surtout euh, voilà, l'environnement quelquefois euh, numérique qui est très, qui est nouveau parfois pour certains et même pour euh, certains enseignants, pour les jeunes enseignants. Et que le travail euh, en équipe aussi, hein, sur le terrain, on a eu quand même à voir qu'une collaboration entre les inspecteurs, les enseignants et même les, des étudiants de, de l'ENS. Voilà. Donc, euh, il y a eu aussi d'autres éléments de, de, que nous pouvons citer comme éléments d'avantage, notamment des ressources qui sont conçues surtout parfois pour la formation des enseignants. Alors, le travail à, qui reste à faire, bien sûr, c'est un peu le développement de l'outil informatique dans les classes. On n'est pas encore arrivé à ce stade. Même les ressources que nous créons, que nous élaborons, qui existent, il n'y a qu'une partie des enseignants et des élèves qui ont accès. Donc, pour l'instant, euh, nous nous efforçons, de peut-être pas généraliser, mais de faire en sorte que euh, ce que nous faisons ne soit pas limité vraiment à l'université à, à où je suis, ou bien au niveau des inspections, euh, ou encore dans un établissement pilote. Alors, les microserveurs, nous, nous pensons, et les ressources aussi euh, répondent jusque-là à un besoin euh, et emmènent à une amélioration des pratiques des enseignants, nous en pensons comme ça que les enseignants qui ont euh, donc une exploitation des ressources numériques qui mises à leur disposition euh, je n'ai pas dit comment ils font mais c'est il y a des tutos, tutoriels donc ils arrivent donc à suivre et aller télécharger ces ressources. Il y a donc euh, l'organisation de, de, ces, de, de ces ressources. Sans internet, on arrive quand même à connecter un certain nombre d'ordinateurs et des élèves qui travaillent euh, en synergie puisqu'une fois connectés, il y a un forum qui, aussi, qui existe, donc ils peuvent communiquer. Il y a le travail de le, du développement, du travail de l'autonomie des élèves. Bon, il y a pas mal de, de choses que nous constatons jusque-là. Il y a beaucoup d'avantages, euh, on accorde beaucoup d'intérêt euh, vers ce travail du développement des ressources numériques. Mais on, il y a bien entendu beaucoup de difficultés aussi euh, qui, euh, bon, qui sont liées à soi, à, à l'environnement culturel, soit enfin il y a plusieurs raisons que je ne pense pas évoquer ici. Voilà à peu près l'idée de, des ressources que nous utilisons, que nous avons héritées du projet Prénumassé, que nous continuons donc d'exploiter, d'améliorer pour le plus grand bonheur des praticiens, que sont les enseignants et les élèves, et les élèves pour leurs bénéfices aussi. Merci beaucoup. Euh, merci Monsieur Malonga, euh, pour cette présentation ben, d'un très beau projet de mutualisation à la base, hein, de ressources numériques, de mutualisation, de partage de ressources entre euh, des pays d'Afrique, mais aussi euh, des pays euh, autres, hein, avec euh, la première base de données de WIMS qui avait été produite par, par des enseignants euh, au niveau local euh, Paris. Donc, merci pour cette présentation de, de projet. Alors, est-ce qu'un des participants a des questions En attendant, moi, je vais en avoir une. Parmi les ressources qui ont été créées lors de ce projet, elles ont été créées par, par quel public Est-ce que ça a été créé par des enseignants, des étudiants des... Voilà, le, le public qui a pu créer ces ressources à la base pendant le projet alors, pour une ressource, en fait, on rattachait une équipe. Ce n'est pas euh, l'auteur. Il n'y avait pas un seul auteur, mais c'était une équipe. Il y avait un enseignant du lycée. Il y avait un étudiant de l'UNESC en cinquième année. Quand je dis cinquième année, c'est qui fait son master. Donc, il est à, à, la, à, euh, à la fin de la formation. Et euh, il font un premier travail mais en contrôle d'un inspecteur, qui fait partie de l'équipe aussi. Donc, il y a un étudiant, un enseignant et un inspecteur. Voilà le public qui est concevé ces, ces, ces ressources. D'accord, merci. Euh, une question en ligne de M. Bali. y a-t-il un site internet ou une base de données où il serait possible d'avoir les ressources WIMS dont parle le projet de Fernand Oui, euh, j'ai dû passer très vite, il y a un site, euh, je pourrais le mettre peut-être, je ne sais pas si on mettra le chat. Dans le chat je, Peut -être, peut -être voilà, je vais le faire tout à, à l'heure. Ai ouais. je, je, je ouais. il, ouais. il, il y a un site où on peut trouver ces ressources en, en ligne. Par contre, les ressources que nous utilisons, donc qui sont maintenant dans les boîtiers, on n'a pas de mise à jour. Donc ceux qui sont euh, hors de notre portée ne peuvent pas accéder à ces ressources. Merci. N'hésitez pas, pour les participants, de poser vos questions. En attendant, euh, là, je vous propose que l'on passe donc à la deuxième présentation euh, de, de, ce, de ce webinaire, donc, euh, Madame Potier, à qui je laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter la plateforme de quiz miel. un petit problème de, de souris. Donc, euh, tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu la structure dans laquelle je travaille, qui est en ligne. IUT en ligne, en fait, c'est le campus numérique des IUT et je fais partie de l'association des directeurs d'IUT. Voilà, sachant qu'il y a 313 IUT en France et nos missions, c'est d'accompagner à la fois les enseignants mais aussi les étudiants dans le cadre de projets nationaux. Alors, on a un site qui est iutenligne.net dans lequel sont disponibles des ressources numériques, donc c'est une médiathèque. On a aussi une mission d'accompagnement des enseignants dans le numérique. Et on héberge nous-mêmes notre système d'information, c'est-à-dire qu'on n'est pas hébergé par une université. Et on travaille beaucoup sur l'innovation numérique, en particulier sur des projets pédagogiques qui sont financés par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Je vais vous présenter aujourd'hui le projet mien, donc qui est la banque de quiz formatif qui est disponible à tout public. On travaille aussi sur un projet phare actuellement qui s'appelle Réussir, qui sert en fait à aider les étudiants à bien réussir leur entrée à l'UT, mais qui est exploitable aussi bien par des lycéens que par des universitaires. On a mis en place aussi, à titre d'information, des formations hybrides, alors, on a le premier DUT à distance GACO. Et on travaille aussi sur un projet avec la spécialité génie mécanique pour mettre en ligne, alors plus c'est plus même pas 20%, mais c'est 50% des cours. Voilà, on met aussi en place des, plate des plateformes collaboratives. Et on est une équipe réduite, répartie dans les différents DUT de France, euh, il y a une équipe technique, donc vous verrez, il y a beaucoup, beaucoup de filles dans notre équipe. Donc, euh, on est trois ingénieurs. Euh, un, le directeur d'IUT en ligne qui est Pascal P. Lui, il est à, dans la région parisienne. Moi, je suis à Toulouse. Mes deux collègues, une est à Clichy, l'autre est à Brive. Et on travaille en concertation avec des chargés de mission sur les différents projets. Donc, Claude Coussourian qui est à Toulouse. Claire Gache, qui est à Tulle, Joël Farigou, qui est à Limoges, et Jean-François Denain, qui est à bon, pour tout ça, pour vous montrer que qu'on travaille à distance tous les jours. Et que donc, on essaye comme ça de, de diversifier le réseau et d'avoir un point de vue éclaté des besoins et, et, et voilà. Et de, de, de, de fédérer un petit peu l'ensemble du réseau. Donc, la plateforme Miel, c'est une plateforme, je vous disais, de banque de quiz formatif, qui couvre les domaines du secondaire et du tertiaire. Alors, pour l'instant, on a 570 tests disponibles. Ça représente plus de 18 000 questions. Et ils ont été implémentés sur une plateforme Moodle. C'est utilisable par des gens qui sont au lycée, enfin, par des lycéens, mais aussi... Euh, c'est destiné euh, au niveau licence L1 à L3. Alors, vous pouvez exploiter cette plateforme en ligne sur Internet, mais il faut savoir que les CUI sont téléchargeables et adaptables. Donc, c'est vrai de manière euh, automatique pour les universitaires et pour tout autre euh, établissement, il faut passer une convention avec IUTM. Voilà. Euh, L'accès libre euh, est gratuit. Pour tous. Les points forts de la plateforme, eh c'est que c'est une plateforme qui a été euh, alimentée par euh, vraiment un réseau d'enseignants IUT. Donc à l'heure actuelle, il y a plus de 80 auteurs et pour chaque quiz qui a été développé, il y a toujours eu un couple auteur-relecteur euh, qui vérifiait la validation pédagogique et après, nous au niveau technique, la, la conformité technique à la plateforme. Voilà. Euh, les atouts de cette plateforme, c'est qu'on a exploité vraiment tous les points forts de la plateforme, c'est-à-dire euh, la richesse et la complexité des questions. Donc, ça, je vous le montre un petit peu. On a vraiment scénarisé les contenus et on a essayé d'accompagner l'étudiant au maximum avec des retours formatifs. Donc, l'autre atout, c'est aussi que c'est une plateforme multiple Ça veut dire que pour un même thème, pour une même notion, on peut avoir plusieurs quiz réalisés par des auteurs différents et de manière à avoir différentes approches pédagogiques et de mieux correspondre peut-être aux différents profils des utilisateurs. Alors, de quelle manière on accède aux quiz On a deux façons. Soit on y accède directement par la plateforme Moodle, soit au travers du site. Donc, je vais vous présenter tout d'abord l'accès au travers de la plateforme. Je pense. Donc, la plateforme, en fait, comme elle est destinée aux IUT, on présente euh, les quiz par spécialité d'IUT. Donc, si vous cliquez sur un département, par exemple, génie électrique, ben, vous allez atteindre, en fait, l'ensemble des domaines de la spécialité. Et pour un domaine particulier comme l'électricité, par exemple, vous allez pouvoir accéder au thème « circuit et composants linéaires en continu ». Dans l'intérieur de ce thème, eh bien, vous voyez qu'on a un certain nombre de quiz qui reprennent des notions fondamentales, et puis ensuite un certain nombre de thèmes. Et quand on clique, pardon, je clique pas encore, et dans la deuxième partie en fait, de la page des quiz, il y a une partie qui est uniquement visible par l'enseignant, dans laquelle sont déposés les fichiers correspondant aux quiz. Donc, ils sont tous au format Moodle et vous avez la possibilité de les télécharger et de les restaurer dans votre plateforme locale. Donc, je vous expliquerai comment tout à l'heure. Alors, je vous disais que Miel, on a essayé d'exploiter les points forts de la plateforme. Au niveau de la richesse et de la complexité des questions, on a essayé d'utiliser les 14 types de questions. Et en particulier, les questions élaborées de Moodle. Donc, ça, c'est un exemple. Alors, pour ceux qui connaissent Moodle, c'est une question close. Hein. C'est une question, vous voyez ici, où il y a 15 champs à remplir. Donc, c'est une question sur les vecteurs. Une suivante. Ici, vous avez une question euh, drag and drop sur image. Donc, des petits cartons et les étudiants doivent déplacer les cartons sur la bonne représentation de Bode. Ensuite, vous avez ici des glissés disposés sur texte. Vous avez ici des questions calculées. Alors, les questions calculées, ce sont des questions qui, à chaque tirage, en fait, euh, affichent des jeux de valeurs différents. Donc, on a des variables et des jeux de valeurs qui ont été définis par l'enseignant. Et l'avantage, c'est que deux étudiants côte à côte n'ont pas la même, n'ont pas le même, même si c'est la même question, le jeu de valeur est différent. Et si un étudiant refait le test, eh bien, il n'aura pas les mêmes valeurs. Voilà. Au niveau de, donc de deuxième point fort, c'est la scénarisation des contenus. Donc on a essayé de faire des tests dynamiques. Euh, C'est-à-dire que l'étudiant, quand il va rejouer son test, il n'est pas la même chose systématiquement. Euh, alors pour ça, euh, on a joué en fait sur le mélange des questions. Il n'a pas les questions dans le même ordre. On a joué sur le mélange des réponses, c'est-à-dire quand on lui propose des réponses, elles ne sont pas forcément toujours dans le même ordre. On propose aussi le tirage aléatoire de questions dans un ensemble de questions. Donc, ben, l'étudiant va piocher une question dans une catégorie, la fois suivante, il n'aura pas forcément la même question. Ensuite, ce que je vous ai montré, on exploite les questions calculées. Donc, ça veut dire qu'on exploite les questions avec tirage de valeur aléatoire. Ensuite, pour l'enseignant, on, on lui permet, euh, une, avec Moodle, une adaptation en fait aux différents scénarios dont il a besoin. C'est-à-dire il peut utiliser les quiz au niveau euh, diagnostique de l'étudiant, formatif quand il veut que l'étudiant s'entraîne, ou sommatif quand il est en partiel. Euh, les quiz Moodle permettent de s'adapter à l'handicap puisqu'ils permettent par exemple d'intégrer euh, des tiers-temps complémentaires pour les gens qui sont dyslexiques. Ils permettent aussi de faire une pédagogie différenciée avec de la scénarisation qui fait que, et bien, en fonction des résultats, on peut ou pas accéder à d'autres ressources ou activités. Euh, grâce aussi à tout ce que je vous ai présenté, ben, permet de, ça permet aussi de faire de l'anticopiage. Donc, quand deux étudiants vont passer un partiel en présentiel côte à côte, ils vont pas forcément avoir la même question au même moment. Voilà. Ensuite, le troisième point fort de, des quiz que l'on a mis en, à votre disposition, c'est l'accompagnement des étudiants. Donc, je disais que en ligne, c'était des tests formatifs. Évidemment, si vous les téléchargez, vous allez pouvoir apporter des modifications au scénario et modifier le comportement. Mais pour un étudiant qui travaille en ligne, il va disposer de feedback. Euh, il va pouvoir disposer aussi d'indices pour l'aider à trouver la solution. Il va pouvoir disposer de liens vers des ressources de, de, de référence. Et on a joué aussi sur les options de relecture pour que l'étudiant ait plus ou moins d'informations en fonction des questions. Et on a joué sur le comportement des questions pour que… Euh, l'étudiant puisse voir apparaître des indices ou ne pas apparaître les indices suivant, suivant, les, les, les, suivant les types de questions posées. Voilà. Donc, euh, un exemple d'étudiant qui… Alors, c'est une question basique, hein, une question vrai faux ah, bon, décalage. Donc, euh, l'étudiant se trompe en répondant vrai à la question et on lui donne ici un feedback parce qu'il s'est trompé. Mais vous verrez aussi qu'il y a des questions pour lesquelles euh, l'étudiant répondrait et pourtant, on lui donne quand même l'information. Donc, il a un feedback général qui lui explique pourquoi c'est bien et, euh, et euh, voilà il y a une explication pédagogique derrière. Bon. Ici, je vais vous montrer une question où on, pose, où on propose un indice, c'est-à-dire que l'étudiant s'est trompé. Et on va lui expliquer en fait la démarche à suivre pour trouver la bonne solution. Ensuite, voici une ressource où l'étudiant n'a pas su répondre. Et même s'il ne pas trompé, on lui donne quand même un lien vers une ressource de référence au cours qui va l'aider à acquérir ce qu'il n'a pas compris. Alors évidemment, ce sont des ressources complémentaires à ce que vous donnez vous en cours. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, euh, comment récupérer en fait les quiz-miel euh, sur ma plateforme locale Donc, ça va se passer en deux temps. Le premier temps, on va télécharger le quiz et le deuxième temps, on va le rester sur sa plateforme. Et évidemment, ensuite, on pourra l'adapter à son besoin. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que dans chaque espace de thème, vous avez des quiz et dans la dernière partie euh, de l'espace de cours, vous avez une section qui n'est visible que par l'enseignant et qui contient les fichiers de téléchargement. Il vous suffit de cliquer sur un des quiz et vous allez voir une fenêtre s'ouvrir avec le, le fichier qui vous suffit d'enregistrer. Une fois que vous l'avez enregistré, il est disponible dans votre dossier téléchargement. Une fois que vous l'avez sur votre dossier téléchargement, vous allez sur votre plateforme et dans votre plateforme, il faut aller dans le cours dans lequel vous voulez restaurer la votre quiz. La deuxième chose à faire, c'est dans le bloc admin de votre cours, vous cliquez sur restauration, une fenêtre va s'ouvrir qui va vous proposer d'importer le fichier, donc vous allez par euh, glisser déposer déposer le fichier ou alors vous allez le chercher sur votre disque dur, hein, c'est toujours classique ça. Et ensuite, la première page qui va s'afficher est une page d'information. Et la deuxième page qui va s'afficher, une fois que vous aurez cliqué sur « Continuer », c'est on va vous demander à quel endroit vous voulez restaurer le coup. Donc, il va falloir lui dire dans quel coup vous voulez le restaurer. Et une fois que vous avez fait ça, qui est la partie la plus compliquée, vous acceptez toutes les pages suivantes et vous avez restauré le quiz dans votre espace. Donc en gros, il vous faut un clic pour télécharger et une minute pour restaurer. Voilà. Donc je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait accéder aux quiz de deux manières. Donc la première manière, c'est de passer par la plateforme, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, où les quiz sont classés par spécialité, par domaine, par thème, etc. Si vous pouvez, euh, vous pouvez aussi passer pardon, par le site d'IUT en ligne. Et là, vous allez pouvoir accéder au quiz, soit par domaine, soit par spécialité, soit par le nom du quiz, soit par le nom de l'auteur, etc. Donc, pour ça, vous avez à votre disposition le moteur de recherche et vous avez aussi un catalogue de ressources ici qui va vous permettre, pardon, oui, pardon, par le catalogue des quiz qui va vous permettre, je vous montre juste après, ici, de voir en fait que soit vous obtenez la même chose que quand vous êtes sur la plateforme, Soit vous choisissez un métadomaine. Quand vous êtes dans le métadomaine, vous avez l'ensemble des domaines. Et sous les domaines, vous avez les thèmes et les différentes quiz. Donc, c'est une présentation qui est, un peu plus qui est un peu différente, mais qui est tout aussi efficace pour accéder aux quiz. Voilà. Ensuite, euh, donc, dernière partie c'est comment vous pouvez vous inscrire et vous, vous connecter à la plateforme. Donc, dans les deux cas, vous avez une page d'authentification et d'inscription qui est unique. Si vous êtes universitaire, en fait, vous allez pouvoir vous connecter sur, vos, sur le compte de votre université locale parce que nous faisons partie de la fédération d'identité. Par contre, pour tous ceux qui ne sont pas universitaires, vous pouvez, dans la deuxième partie, vous voyez, pas de compte universitaire. Donc, vous pouvez vous inscrire ici. Et la fois suivante, vous pourrez vous connecter à ce niveau-là. Donc, vous verrez que le nombre de champs est très restreint, hein, puisqu'on vous demande juste votre mail, votre mot de passe, votre nom, prénom et votre qualité. Donc, quelle utilisation euh, en conclusion de Miel Pour les étudiants, c'est l'avantage qu'ils vont pouvoir euh, exécuter les quiz de façon illimitée. Ils vont être accompagnés par des feedbacks et des indices et ils ont une correction automatisée. Et c'est vrai que le ressenti des étudiants, c'est qu'ils sont assez libres de se tromper, ils n'ont pas peur de se tromper, et ils aiment beaucoup les quiz de cette façon, parce qu'ils sont aussi accompagnés. Euh, au niveau des enseignants, donc vous pouvez prescrire les quiz directement sur la plateforme Miel. Donc, le travail peut être fait aussi bien en présentiel lors d'un TD ou en travail personnel. Vous allez pouvoir euh, aussi indiquer les quiz à faire à vos étudiants depuis votre plateforme d'enseignement, qui peut être une plateforme Moodle. Hein, Dans ce cas-là, vous verrez effectivement que l'étudiant il a suivi le lien, mais vous ne pourrez pas savoir exactement ce que l'étudiant a fait. Si vous voulez savoir ce que l'étudiant a fait, la seule solution, c'est de restaurer le quiz sur votre plateforme Moodle locale, et c'est la seule à l'heure actuelle compatible, et vous pourrez l'adapter à votre besoin pédagogique. Voilà. J'ai fini pour ma partie, et donc euh, j'écoute vos questions. Merci Mylène Potier, donc Madame Potier, pour cette présentation, présentation pardon, sur ce projet Miel et sur les activités édites en ligne d'une manière générale. Que je laisse le temps aux participants de poser éventuellement leurs questions via soit le chat ou l'onglet questions. Euh, et en attendant qu'une qu ou des questions arrivent, je vais juste euh, « Est-ce que l'import est possible sur d'autres plateformes que Moodle ?» Non, à l'heure actuelle, non, ce pas possible. À l'heure actuelle, non, ce pas possible. Et puis, on avait essayé à un moment donné avec Caroline, et puis se trouve qu'en fait, maintenant euh, la Très, très grande majorité des universités françaises sont équipées de Moodle. Et donc, on n'a pas, pas continué dans cette voie. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que quand même, on essaye de travailler sur une nouvelle ressource avec le protocole LTI qui lui permet la compatibilité avec tout type de plateforme. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été fait sur Miel, mais ça pourrait le être fait à l'avenir. On pourrait imaginer que c'est un choix politique. Et je pense à nos participants qui viendraient d'autres universités que françaises. À qui faut-il se renseigner éventuellement pour un partenariat avec une en ligne pour la mise à disposition des ressources Alors, il suffit d'écrire à MielAtiUtiEnLine.net et on vous prenait contact et on en discute. Merci beaucoup. Je vais vous proposer que l'on passe à la troisième présentation, donc euh, Monsieur B. Et si vous avez des questions, en attendant, n'hésitez pas à les proposer via le chat ou via le, le support de questions et on y répondra tout à l'heure après la présentation de Monsieur B. Monsieur B, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Ben, je vais essayer de... D'être assez rapide afin qu'il puisse y avoir un peu d'échange à la fin de la présentation. Donc, euh, la Fondation UNIT Alors, la Fondation Unite est l'une des universités numériques thématiques euh, au même titre que en ligne. Hein, et en fait, ces universités numériques thématiques ont été créées à l'initiative du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, c'était un choix qui avait été fait à l'époque. Hein, Aujourd'hui, ce serait peut-être différent, mais la volonté à l'époque, justement, c'était de ne pas avoir une open U euh, à la française, afin de laisser davantage de place euh, aux différents acteurs euh, pour le développement du numérique. Donc, euh, la Fondation UNIT a été créée, elle, lancée en 2004. Elle est du secteur de l'ingénierie et de la technologie. Aujourd'hui, vous avez huit universités numériques thématiques, un peu dans tous les champs disciplinaires. Donc, vous avez IUT en ligne pour tout ce qui concerne les IUT, vous allez avoir UOH pour les sciences de l'humanité, ONEGE pour les sciences économie et gestion, vous avez UNICIEL pour les sciences fondamentales, UNJF pour les sciences juridiques, UVED pour le développement durable, et UNES pour le sport et la santé. Et vous voyez, en fait, vous avez six UNIT fait partie comme cinq autres universités numériques thématiques de l'association donc l'université numérique qui regroupe donc six des UMT et je vous propose d'aller sur ce site parce que en fait vous avez un accès, un point d'entrée en fait que vous soyez établissement, enseignant ou étudiant et surtout vous allez retrouver donc vous voyez vous avez nos six thématiques. Donc, comme j'ai dit, hein, l'environnement, santé et sport, les sciences de l'ingénieur avec UNIT, éco-gestion éco et humanité avec UH, et UT en ligne. Et surtout, vous allez avoir accès à des ressources. Hop. Alors, attendez. Bien sûr, c'est le problème du direct. Je voulais aller sur le moteur. Voilà, c'est là où je voulais aller. Vous avez un catalogue aujourd'hui avec près de 30 000 ressources. Donc, je vous invite à les découvrir plutôt que d'aller sur chacun des sites des universités de numériques thématiques. Là, vous avez les ressources de six d'entre elles, donc, qui sont classées bien, bien évidemment par domaine, par type de ressources également, mais surtout par niveau. Donc, je pense que c'est ça qui est très intéressant. Donc, par exemple, l'enseignement supérieur. Si je clique sur l'enseignement supérieur, vous allez avoir... Hop, les différents niveaux avec voilà, les ressources Bac plus 1, pour le Bac plus 2, Bac plus 3, etc. Avec le nombre de ressources que vous pouvez retrouver aussi bien par domaine que bien évidemment par format. Donc vous voyez que là, par exemple, sur l'intégralité du site, vous avez plus de 17 000 vidéos, etc. Donc ces ressources sont toutes libres. Ce sont vraiment des réels donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Euh, elles sont libres pour vous, libres pour vos étudiants. Vous pouvez, si vous êtes enseignant, les intégrer à votre cours. Ça peut illustrer une partie de votre cours. Hop ah. Vous avez bien mon slide ou non Je ne sais pas. Oui, Pierre-François Oui, c'est bon. C'est bon Ok, merci. Parce que vu que je le partage comme ça, j'arrive pas à voir la... la... La vision. Alors la Fondation UNIT hein, est, est toujours axée sur le, le partage et la mutualisation. Toutes ces UNT sont au service des établissements d'enseignement supérieur français ou autres, hein, parce que le, vraiment le, le, le, le, la, la volonté de ces UNT, c'est de privilégier l'échange, le partage, la, mutu, la mutualisation. Et vous voyez, toutes nos ressources, en fait, c'est vraiment... Elles sont toutes validées scientifiquement, pédagogiquement et techniquement. Nous avons tout un conseil scientifique qui va valider ces ressources, qui donne un gage de sûreté lorsque vous pouvez les réutiliser. Alors aujourd'hui, là, c'est UNIT. Hein, vous voyez, c'est plus de 60 établissements ou réseaux d'établissements. J'ai mis ce slide parce que UNIT, depuis peu, en fait, a commandé des campus des métiers des qualifications. Or, ça, les campus des métiers et des qualifications, ce sont des regroupements en fait, d'établissements, donc euh, de, du secondaire, donc infrabac ou supérieur, en fait, sur une thématique donnée, euh, et généralement sur un territoire, et qui est aussi ouvert euh, aux partenaires économiques. Et on a pensé très important pour nous de, de pouvoir s'associer euh, avec ces campus, parce qu'on a toujours une approche de répondre, vous le verrez dans l'un de nos gros projets qu'on a, qu a piloté, euh, d'avoir une ouverture vers le monde économique et les entreprises. Alors la fondation, bien sûr, comme je viens de le dire, est ouverte à tous les acteurs publics et privés, hein, dans le domaine des sciences de l'ingénieur, et de la technologie, mais bien évidemment au-delà. En fait, euh, créer du contenu numérique coûte cher, hein, donc seul, ce n'est pas évident, donc, euh, se regrouper, c'est mieux. Par exemple, pour nos ressources à UNIT, on a toujours pour la création de ressources minimum un minimum de deux enseignants, afin également ensuite de pouvoir faciliter leur réutilisation. Donc, des acteurs hein, qui constatent que seuls, on ne peut pas tout faire, qui souhaitent partager acquis et projets. Et aussi, on a des acteurs, vous le verrez, qui cherchent un cofinancement dans le domaine des TIS. Et du coup, UNIT a été porteur de deux gros projets de plusieurs millions d'euros sur plusieurs années. Alors, la Fondation UNIT, ça a été aussi des choix tactiques et techniques pour favoriser justement la réutilisation des ressources créées, développer aussi des usages chez les partenaires et du coup, faciliter bien évidemment la diffusion, l'entretien et l'évolution des ressources, l'appropriation par les enseignants et la personnalisation pour chaque apprenant. Alors, toutes nos ressources sont référencées et archivées dans le dispositif, au Rio -Ai, qui va permettre en fait un, une interopérabilité entre les, entre les établissements, un moissonnage d'un établissement à l'autre. Elles sont toutes indexées à la, à la norme SUPLOM-FR, donc c'est la norme de l'enseignement supérieur français, qui est basée sur le standard, je pense que vous connaissez, international, euh, l'homme, et qui permet du coup, du coup, effectivement, un partage optimal. Hop. Alors, nos ressources libres, elles ont été créées, en fait, on s'est dit, ce, ce sont des, des, des perles. qu'on va pouvoir eh ben, assembler pour créer, ben, je ne sais pas, qu'on soit élève, enseignant, entreprise, hein, qu'on va assembler pour faire un petit bracelet ou un plus gros collier, ou qu'on peut même utiliser comme un beau solitaire. Et en, en fait, euh, ces règles, comme je vous ai dit, ont toujours été validées scientifiquement, pédagogiquement, et techniquement. Alors, au départ, ces règles pouvaient être très importantes. Hein. Vous voyez, ça a été créé en 2004. Nous, moi, je pense à une ressource. Par exemple, une seule ressource c'était un site en lui-même, un portail. Je pense à, à notre portail Thermoptim hein, sur tout ce qui est euh, la mécanique. Et en fait, ça, c'est plusieurs heures d'enseignement. Mais au fil des années, on s'est rendu compte qu'il fallait aller vers un grain de plus en plus fin, pour justement faciliter la la ré leur réappropriation par les enseignants et du coup leur réutilisation. Donc si vous voulez, on a été vers une granularisation de plus en plus fine afin justement de, de proposer, de, de, de, de pouvoir jouer sur cette réutilisation. Et aujourd'hui, on a un projet justement où l'objectif est d'avoir des, des, des, des ressources de quelques minutes d'enseignement à, en tout cas, moins d'une demi-heure d'enseignement. Alors qu'au départ, on pouvait vraiment avoir une seule ressource qui représentait l'équivalent de plusieurs heures d'enseignement, voire des dizaines d'heures d'enseignement. Ça, c'est... Les choses ont énormément évolué ces dernières années. Donc, on, est, on tend vers cela. Alors, aujourd'hui, donc, au niveau du portail de l'UN, on a près de 30 000 ressources. UNIT, elle a à peu près 3000 ressources éducatives libres, hein, donc vous pouvez les, les réutiliser comme vous le souhaitez. En fait, l'objectif, c'était de montrer hein, ce qu'on qu enseigne en France. C'était, comme je vous l'ai dit, baisser les coûts de production et aussi réutiliser des choses qui existaient déjà afin d'éviter de réinventer le, la roue. C'était dans une démarche, bien sûr, de qualité de l'enseignement et aussi de visibilité et de communication entre les établissements. Alors, on a tout type de format à UNIT. On a bien sûr des études de cas, des quiz, des TP, des MOOC, des jeux sérieux aussi. Je vais juste vous en montrer une ou deux. Donc là, c'est une étude de cas. Alors, c'est le petit clin d'œil à la série des experts. Là, c'est expert pour études de cas scientifiques pour l'expertise et la recherche. Et du coup, vous avez plusieurs ressources. Donc, C'est la collection des experts. Et quand vous Là, l'objectif, c'est de travailler sur la mécanique des fluides en allant sur un barrage donc, qui est situé euh, entre la France et la Suisse. Donc là, vous voyez, il suffit d'inscrire son, son, son prénom. Donc, euh, hop, je vais mettre Cyril. On choisit son profil. Écoutez, j'ai toujours rêvé d'être une jeune femme blonde, donc je vais prendre le profil de la jeune femme blonde. Et puis voilà, là, vous voyez, on va toujours avoir un portable... Avec ça, ça va être on, on peut avoir des équations pour nous rappeler ce qui est utile en mécanique des fluides. On peut avoir des remarques. Voyez, on a des formules, par exemple de, de Bernoulli, etc. Et on va avoir également un sac à dos qui va nous permettre, au fur et à mesure de l'avancée dans, dans le jeu, qui va nous permettre de de, de voir les, les, le niveau et les points qu'on va obtenir sachant que l'objectif, c'est d'avoir le maximum de points. Donc, je vais juste vous montrer rapidement. Donc, je vais poursuivre. Hop Et voilà, j'arrive au barrage. Donc, je vais sur le barrage. Hop Donc, je clique. Allez sur le barrage. Vous voyez, c'est parti. Vous voyez, on me donne des choses. et eh bien, ne pas l'oublier, mon casque, ça va me permettre de, de me rapporter un point en plus. Hop, donc je l'ajoute et j'y vais. Et ensuite, on pose, vous voyez, des questions. Alors, euh, je te laisse travailler tranquillement. Voilà, tu peux commencer par te demander quel est le type de fluide concerné. Donc, soit je pense que c'est un fluide réel. Je suppose plutôt qu'il s'agit d'un fluide parfait. Hop, je vais mettre ça. Selon vous, y a-t-il des pertes de charge Alors, Si je réponds oui ou non, allez, on va mettre non. Hop. Qu'est-ce que j'ai Je valide. Bien joué. J'ai ma réponse qui est enregistrée. Hop, je, peux, je poursuis. Je vais dans la, dans la salle des maquettes. Parcourir la salle pour trouver un élément utile pour répondre à la mission. Vous voyez, c'est assez interactif. Ah ben là, là je vois quelque chose. Ah ben c'est quelque chose, vous voyez, qui, qui clignote et tout. Cette maquette est vraiment impressionnante, mais ces, ces animations lumineuses ne vont pas m'aider. Donc, ce n'est pas le bon document. Donc, je vais, je vais en chercher d'autres. Là, c'est oh, le schéma hydraulique du site. C'est exactement ce qu'il me fallait. Donc, voilà. Je l'ajoute aussi dans mon sac à dos. Et si je retourne dans mon sac à dos, vous voyez, j'ai répondu à une bonne question. Donc, mon niveau a augmenté. J'ai effectivement le casque. J'ai effectivement la carte, etc. Et on progresse comme ça dans, dans, le, dans, dans, le, dans le site. Alors là, je décide de cumuler la hauteur de chaque, je cherche le débit moyen. Donc là, on va me demander, on va me demander, on va me demander une réponse. Alors, je mets totalement au hasard. Hop. Je réponds, je valide. On me dit, malheureusement, il ne s'agit pas de la bonne réponse. Donc, on me dit, revoir ses calculs. Je peux demander de l'aide. Alors, par contre, si je demande l'aide, j'ai deux points en moins. Continuez à donner les résultats. Alors, si je demande de l'aide, qu'est-ce qu'on va me dire je déc... Hop. Dans le cas idéal, on peut estimer que toute énergie potentielle est transformée en énergie cinétique. Voilà, donc j'ai de l'aide. Donc, je vais changer de calcul. Hop. Je pense que c'est un peu plus. Je mets ça. Valider. Réponse enregistrée. Alors, bon, je pense être sur la bonne voie et je vais continuer. Voilà, vous voyez mais la puissance réelle, je me suis encore trouvé. As-tu une explication On dit si on a une explication ou non. Bon, vous voyez, il y, a ce, il y a ce genre de, de, de ressources, un IT. Je vais, pas, je vais revenir à ma présentation. Hop. Vous avez aussi une ressource. Alors, je vous dis, Là, je vous la montre. Elle est en cours d'être retravaillée parce qu'il y avait beaucoup d'animations flash. En fait, c'était une ressource, ça, pour les étudiants, justement qui souhaitaient poursuivre des études en France ou en français. Et c'était pour apprendre le, le, le vocabulaire en fait, scientifique français qu'on utilisait. Et vous aviez donc un module de, démo, de démonstration, vous aviez toute une présentation euh, de ce qu'il fallait faire avec beaucoup justement de tests oraux. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant pour les pays francophones afin qu'ils se familiarisent. Je vous dis, le, le, le site est en train d'être retravaillé parce qu'on avait beaucoup de l'animation Flash. Et comme je vous l'ai dit, Flash, eh ben, d'ici la fin de l'année, va, va retomber. Alors, on a aussi, juste pour vous montrer une dernière, on a une collection d'un unit. On a les grains d'un unit. Alors, vous voyez, on a, on a une dizaine à ce jour de, de, de grains. Alors, l'objectif de ces grains, je vais vous montrer, bah, tenez, le dernier qui a été fait, mécanique de la rupture. Alors, l'objectif de ces grains, justement, c'est d'avoir... 5 à 10 vidéos, vous voyez, chaque grain a un scénario. Dans ce scénario, on va avoir l'objectif de ce grain. Euh, on va avoir généralement le public visé, on va avoir le sommaire de ce grain. Euh, alors là, par exemple, c'était le plus souvent, la mécanique de la rupture présentée à partir d'une approche théorique, et là, il propose, à partir de ce grain, de l'introduire sous l'angle industriel. Donc, vous voyez, ça peut être intéressant. Et à chaque fois, vous avez ensuite quelques petites vidéos qui font généralement entre 5 et 10 minutes. Et tous nos grains, ensuite, se terminent par un quiz final pour pouvoir se tester. Voilà. Alors Avec, entre eux, on va dire autour d'une quinzaine de questions. Quelquefois, ça peut aller jusqu'à 20. Le temps file. Donc, je vais revenir à ma présentation. Hop. Donc, ça, c'est pour vous montrer les ressources qu'on a un peu à Unique. Alors, UNIT a aussi été porteur de gros, gros projets pour ses membres. Alors, pourquoi Eh bien, tout simplement, en fait, parce que Unite est à la fois facilitateur, mais fédérateur, parce que pour certains de ses projets, même pour eux, tous ses projets, les établissements, en fait, c'est vraiment des gros projets. Donc, seuls, ils n'auraient jamais, jamais pu le faire. Et en fait, ils se retrouvent en concurrence sur ces projets-là. Alors, par exemple, UTOP, c'était un projet de développement de formation continue hein, dans l'enseignement supérieur, parce qu'en fait, la, la, la part de la, de la formation continue dans les établissements d'enseignement supérieur français est très faible. Hein, C'est vraiment euh, les établissements privés qui, qui, qui, qui ont la part belle. Donc, vous voyez, on a un site avec euh, un catalogue de formations à la clé, un petit clip qui dure, qui, qui dure moins d'une minute. Hop, Voilà mais je vais couper parce que je voulais surtout... Ce projet s'est terminé, terminé il y a deux ans. Là, hop, pardon, on est en train de terminer un autre projet qui est intéressant, c'est le DAEU. Alors le DAEU, c'est le diplôme d'accès aux études universitaires. En fait, c'est le bac de la deuxième chance. Et ce ne sont pas donc des ressources, ce sont vraiment des formations. Et dans ce DAEU, en fait, hop, pardon, découvrir sonate. Donc, c'est le bac de la deuxième chance. Où vous avez quatre matières à passer, donc deux obligatoires et deux optionnels. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'était que dans ce DAU, donc chaque module, à part les, les deux modules obligatoires, donc le français et une langue et les mathématiques, qui sont autour de l'équivalent de 100 heures présentiel. Sinon, c'est entre 40 et 50 heures. Mais surtout, on a créé des modules professionnalisants. Donc, par exemple, on en a un en comptabilité, un autre en finance d'entreprise, on en a un au métier de la santé, un en initiation au travail social, un en programmation informatique, un autre en qualité logistique industrielle. Donc, cela, ce sont vraiment des formations. Donc, c'est également sur la plateforme Moodle. Et. On a aujourd'hui, là on en est, à, on a deux promotions par an et là on va avoir pour la promotion qui vient de s'ouvrir plus de 500 inscrits. Et la pandémie en fait nous a poussé à mettre en place Open Sonate pour l'ouvrir en fait, pour donner accès à nos contenus sans qu'il y ait l'accompagnement par derrière. Donc on a ouvert Open Sonate avec des modules, ah, attendez, je vais me loguer, avec des contenus au moins en maths en français, euh, chacune de ces, de ces modules ont, j'aurais dû vous le montrer, ont des tests de positionnement avec une vingtaine de questions. C'est pour essayer de voir à peu près de, de, de se situer dans, dans le niveau. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est l'équivalent d'un bac de la deuxième chance. Donc, ce n'est pas un niveau, ce pas un niveau de, de L1. Mais en revanche, c'est très intéressant, par exemple, pour les IUT, parce que les IUT vont par exemple, l'IUT en génie civil va utiliser cette, ce module de génie civil pour leur première année inscrite en IUT au démarrage de, de la formation. En fait, ce sont les bases qui vont être considérées indispensables pour bien démarrer leur année en génie civil. Alors, j'ai bien sûr une IT aussi présent à l'international, hein, donc on va dire dans les, dans, dans, dans, dans les pays du Nord, donc principalement en Europe, également en Afrique, on a participé à plusieurs colloques et learning Africa. On fait partie d'Orange Campus Africa qui s'est ouvert, je crois maintenant, il y a à peu près trois semaines. Et surtout, on a monté un projet, alors avec un financement euh, à uf c'est le projet Camp Alternance que je vais rapidement vous, vous, vous présenter ici. Alors ce projet, en fait, il vise à développer, c'est ce qui n'existe pas encore en France, c'est de, de, de marier en fait le distant avec une formation en apprentissage. Qui dit formation en apprentissage en France dit qu'on a un temps académique donc en école et un temps avec une immersion en entreprise. Donc ce projet Camp Alternance justement a pour objectif de Développer des formations donc, en génie civil et en réseau et télécommunication en alternant du coup, une période de formation en école et une période en entreprise. Et pour ce projet, donc, on a comme chef de file l'UVS, donc l'Université virtuelle du Sénégal, avec le professeur Massata Ndiaye comme chef de file et on a donc Trois autres établissements, on a l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, et on a également l'université Abdou Moumouni au Niger, on a également l'université virtuelle du Mali qui est intéressée, et on a l'université d'Artois dont fait partie euh, Pierre-François. Alors ce projet a été accepté, il aurait dû démarrer cette année en raison de la pandémie. Comme vous le savez peut-être aussi, il y a eu des changements au niveau de la, de la, la direction de l'AUF. Ça a pris du retard et c'est en attente de démarrage. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie de votre attention et je suis ouvert à toutes vos questions. J'espère que vous aviez la présentation. Ma présentation Merci. Les slides se oui. défilaient correctement Parce que là, j'avais l'impression, ouais. Non, non, les slides vont bien défiler. J'ai pas eu de problématique, moi, de visualisation des slides euh, tout au long de cette présentation. Donc, merci pour cette présentation sur les ressources éducatives libres des universités numériques thématiques françaises, euh, dont UNIT fait partie, ainsi que de cette présentation des différents projets d'UNIT, euh, auxquels UNIT participe en attendant éventuellement quelques questions de nos participants, j'aurais bah, une petite question. Si on, veut, si on veut produire des ressources pour UNIT, des grains de contenu ou des éléments comme ça, comment cela se passe-t-il En fait, UNIT et en principe, l'ensemble des universités numériques thématiques lancent chaque... Lance en fait okay. chaque année un appel à un projet pour, pour, ses, pour leurs membres afin de financer, en fait, alors soit il y a des thématiques qui sont indiquées, parce qu'en en fait, c'est à la demande du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, hein, qui finance pour partie les universités numériques thématiques, soit ça peut être libre. Et effectivement, on lance donc, généralement, chaque année, à UNIC, on lance chaque année un, un appel à projet pour nos membres, donc pour nos établissements membres, et qui vont répondre sur une thématique ou plusieurs, et généralement, c'est ce que je disais, dans UNIT, on essaie qu'il y ait minimum deux enseignants d'établissements différents pour créer un contenu, afin justement de faciliter leur réutilisation. Mais effectivement, il y a, ce... Donc voilà, il y a ces mini-appels à projets, on va dire, par UNT. Et UT en ligne, je pense aussi, Mylène, que vous avez la même chose, encore aujourd'hui. On ne t'entend oui, je... pas, Mylène, ton, coup... ton micro est coupé. Pardon, oui, c'est tout à fait ça. Et on a des financements qui viennent du ministère, des financements qui viennent de l'adulte. Et on, on travaille sur les projets qui sont financés essentiellement par le ministère. Voilà. C'est-à-dire que Miel, par exemple, est un projet qui pour l'instant est à l'arrêt, mais qui va reprendre dans le temps. Mais comme on a des projets prioritaires, on alimente toute la banque de crise. Voilà. Mais sinon, le principe, c'est euh, les enseignants des unités nous proposent des ressources et euh, en fonction des projets, on les accepte pas. Voilà. Et ils sont payés en droit d'auteur. Donc au niveau ensuite, ils sont libres de droit pour tout le monde. Voilà, voilà. c'est ça. Ça fait partie de la, du contrat qui est passé avec l'auteur. Et au Donc, niveau des bien. universités numériques, c'est pareil euh, de toute façon. je suppose. Sauf à l'exception des juristes, me semble-t-il, euh, oui. qui ont un, un modèle différent. Euh, oui, mais ils ne font pas parents. partie de l'université numérique. Oui. Je remercie mes tous les intervenants présents aujourd'hui. Merci M. B, M. Malanga et Mme Potier. Euh, au niveau, ben, je remercie aussi donc, les participants hein, pour, pour votre présence à ce, à ce webinaire. Euh, si vous n'avez plus de questions, je vous propose de mettre fin aujourd'hui à, à cette session euh, sur laquelle ben, nous, on, nous ont été présentés trois, trois projets, on va dire deux, trois projets, oui, de ressources éducatives qui, qui sont mis en partage, qui sont co-écrites, co-partagées, euh, voilà. Donc, euh, cette session et les présentations seront disponibles, euh, je crois, dès demain sur le site euh, sur lequel vous êtes connecté. Vous pourrez revoir toutes les présentations euh, de nos intervenants euh, après, après ce séminaire. Donc, euh, aussi bien sur le site du séminaire que sur des réseaux sociaux ou autres réseaux. Donc, euh, éventuellement, même euh, ceci vous sera communiqué par mail très rapidement. A priori, tu as une question là. Il y a une question ah. qui est en train d'être écrite. d'après ce que je vois... Non. Monsieur Bevier, ah qui nous était vraiment très intéressant. Merci à lui. Euh... Donc voilà, bah, du coup, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et une bonne continuation pour le... ce séminaire demain avec les autres sessions et les agora de... possibles sur lesquelles vous pourrez participer. Ah, tu as Perrine ah, qui arrive. Donc, Madame Périne de l'initiatrice de, de ce séminaire. Il faut mettre son micro en route, si vous voulez qu'on vous entende, Madame Coetlogan. <rire> <rire> Merci, Monsieur Pierre-François. <rire> ouais, bon, bonsoir à, à tous. Merci, Fernand, de vous être connecté. Euh, on ne se connaît pas, mais Mylène, on s'est rencontrés lundi. Cyril. <rire> si... Pierre-François, on, on se connaît bien donc merci beaucoup j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont vous avez saisi cette opportunité de refaire ce que vous aviez commencé l'année dernière à eLearning Africa ça donne beaucoup d'éléments pour d'autres personnes, ça restera en ligne à la fois sur la plateforme, la plateforme Livestorm mais aussi Youtube et Vimeo euh, donc j'espère que vous avez été bon <rire> et puis euh, et puis donc euh, il y aura des suites l'année prochaine c'est l'université de Nantes qui a obtenu qui a gagné l'organisation de la conférence open education global anglophone la grande mmh. euh, conférence qui est ça sera la 13e édition et, euh, et donc, on, on refera euh, des points et, on, et le point sur ce type de, de webinaire. Et donc, c'est l'occasion aussi de parfois les améliorer ou de montrer des productions euh, qui auront été faites d'ici là. Euh, voilà, donc euh, merci à vous. Il y a une dernière session aujourd'hui qui est faite par des Québécois de la TELUC. C'est euh, un, un organisme dans l'enseignement à distance euh, Canadiens et euh, ils interviendront à 19h, puisque pour, chez eux, il sera 13h, euh, sur l'enseignement, le, le soutien aux étudiants dans l'enseignement à distance. Et avec mon, mon directeur d'innovation pédagogique, euh, Thierry Lampini, qui appartient à la FIED, la Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance. Voilà, donc euh, merci. La journée se, se quasi termine avec vous. Euh, bravo. Et puis, à... À la prochaine, peut-être à demain, j'espère. J'aimerais vous connecter pour voir d'autres d'autres webinaires à ateliers. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Au, revoir. Au, revoir. Au, revoir. Au revoir. Merci à Au, Au, Au revoir. Au revoir à tous.